Dis les gens, nouvel épisode de comment être une ou un bon allié. Aujourd'hui, on va parler de personnes minorisées d'une manière générale et euh, de militantes et militants. Évitez d'utiliser des réseaux que ces personnes utilisent de façon privée afin de leur donner des informations qui peuvent être déprimantes. Genre, par exemple, si vous voulez me poquer sur Twitter pour me donner une information globale, euh, voilà, euh, telle euh, pays, à organiser des rafles, etc. C'est ok évidemment. Mais si vous arrivez euh, par exemple sur mon Messenger ou dans mes DM pour me dire « oh là là, t'as vu, il y a une meuf trans qui s'est fait assassiner », moi ça va juste me faire du mal en fait. Et si vous débarquez dans des mentions où c'est privé, eh ben c'est pas des, des, des canaux que j'utilise pour le militantisme en fait. Et mon militantisme, il me demande déjà énormément euh, de force mentale, il me prend déjà énormément de ma bonne humeur et de mon bonheur. Et par conséquent, euh, bah, quand j'ai pas prévu de m'infliger une souffrance sur la situation de population minorisée, bah honnêtement j'en ai pas besoin, c'est que j'ai juste envie d'être genre contente et dans mon coin et je peux pas genre faire du militantisme non plus euh, H24, sinon euh, je décède. Voilà, donc j'ai parlé de moi, mais la situation est applicable à l'intégralité des militantes et des populations minorisées. C'est